Hello, dans cette vidéo, j'aimerais te parler de quoi mettre dans les emails que tu envoies à tes prospects. Si tu n'as pas encore de base d'emails, sache que c'est hyper important, surtout si tu veux un jour lancer un programme d'accompagnement de groupe. Sache que si tu n'as pas au moins 500 ou 1000 emails, ce sera difficile de lancer un programme d'accompagnement de groupe qui te permettra ultimement d'atteindre un business à six chiffres. Ok, qu'est-ce qu'on fait dans ces emails Donc, déjà, en termes de rythme, je t'invite à envoyer un email au moins deux, trois fois par semaine pour ne pas dire plus. Tu vas me dire, mais c'est peut-être trop. Moi, je consulte pas mes emails autant. Sache que si tu veux vendre du, un programme d'accompagnement, tu dois t'adresser à des gens qui ont un problème urgent et important. Et des gens qui ont un problème urgent et important, il n'y a jamais trop d'emails, okay même sauf si tu envoies trois emails, trois emails par jour. Donc, n'aie crainte. Oui, ça va faire fuir des gens. Oui, il y en a qui vont se désabonner, mais c'est pas grave. C'est pas à eux que tu t'adresses. Donc, ça, euh, comme ça, tu le sais. Qu'est-ce que tu mets dans ces emails pour faire simple, il y a l'enseignement, il y a de l'inspiration et puis il y a des appels à action. L'enseignement, c'est tout simple, c'est voilà 10 conseils, 10 secrets, on donne des conseils d'ordre pratique rationnel qui aident notre prospect à avancer et s'il avance et que c'est grâce à nous, il nous sera redevable, il aura envie d'aller plus loin et s'il avance, il va peut-être pouvoir atteindre certains résultats qui lui donneront envie d'aller encore plus loin et ça c'est génial. Donc enseignement indispensable. Puis puis puis l'inspiration, tout ce qui est inspirationnel. Donc ça peut être ton histoire, ça peut être une interview, ça peut être euh, du contenu qui touche au cœur, aux émotions plutôt que juste à la tête. Donc ça ça peut être voilà, raconter ton histoire, te faire interviewer, interviewer quelqu'un d'autre. Parler de croyances limitantes, parler de peur. Ça c'est hyper précieux parce que ça aide la personne à non seulement avancer, mais à être comprise. Une personne qui se sent comprise par toi parce que tu lui parles de choses profondes, ça va lui donner beaucoup plus envie de faire un appel avec toi. Et puis, le dernier point, c'est des emails appel à l'action. Appel à l'action, ça peut être euh, rejoins notre webinaire, regarde notre masterclass, euh, réserve un appel. Bref, tous les appels à action qui vont amener assez directement à un appel avec nous, puis vers une offre, avec nous où on va lui présenter une offre. Et du coup, tu vas peut-être te demander, c'est quoi les ratios, qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je te dirais 40% d'enseignement, de, de, 40% d'inspiration, 20% d'appel à l'action. Évidemment, ce n'est pas totalement hermétique. Bien sûr que tu peux enseigner de manière inspirationnelle, bien sûr que tu peux inspirer avec du contenu, bien sûr que tu peux faire des appels à l'action avec du contenu et en étant inspirationnel. C'est juste quel est le principal type d'emails que tu envoies, voilà, je t'ai présenté ces trois catégories pour t'aider la prochaine fois que tu envoies un email à savoir qu'est-ce qui est le plus adapté à la situation. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu veux aller plus loin, ce que je t'invite à faire, c'est en dessous de cette vidéo, il y a un lien, tu t'inscris, tu vas retrouver un, un e-book où on va passer en revue les neuf étapes indispensables pour développer un business euh, prospère. Et si tu es intéressé, non seulement tu recevras cet ebook, mais tu recevras aussi des emails de notre part et où on pourra échanger. N'hésite pas à y répondre, à me poser tes questions. Je serai ravi, ravi d'échanger, d'interagir avec toi. Euh, je te dis à très bientôt et j'espère vraiment que tu vas pouvoir passer à l'action et envoyer ces emails. mails J'ai trop de clients et de coachs qui ont une liste d'emails et qui n'en font rien par peur de brusquer, par peur de qui est des désabonnements par peur de déplaire. Non, c'est des gens qui ont un besoin, garde ça en tête et toi tu as une solution donc profites-en pour leur leur présenter. A ciao à tout euh, bientôt